Un autre point que j'évoquerai, euh, c'est les intérêts restreints. Euh, on l'avait vu tout au début que les élèves pouvaient avoir des centres d'intérêts restreints qui n'étaient pas forcément euh, en lien avec les, leurs camarades. Hein. Je pense par exemple à un collégien qui est passionné par les horaires des bus, qui est passionné par euh, la circulation des métros, les plans de métro, l'organisation... Voilà, ça, ça peut être des centres d'intérêt très variés et souvent qui ne sont pas les centres d'intérêt euh, attendus des élèves de cet âge-là. Et bien, dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter, euh, on l'avait vu au début, à utiliser leur centre d'intérêt pour les motiver pour des activités qui ne le seraient pas à la base. Hein, je pense à, notamment à un élève qui serait passionné par un, un sujet, eh bien on va l'inciter par exemple à préparer un exposé sur ce sujet, en accord avec l'enseignant, hein, pour l'inciter par exemple à prendre la parole devant le groupe, pour l'inciter à rédiger un texte, etc., etc. Donc on va servir du centre d'intérêt euh, pour réaliser euh, différentes activités. De la même manière, euh, certains élèves avec autisme peuvent présenter des stéréotypies qui parfois vont même être très très envahissants. Alors les stéréotypies, c'est des gestes répétitifs hein, qui peuvent devenir très envahissants. Je le disais, donc par exemple, les balancements. Ce qu'on appelle aussi le flapping. Hein, ou alors des élèves qui vont mettre les mains comme ça devant leurs yeux. On peut avoir des élèves qui vont tourner sur eux-mêmes. Voilà, donc tous ces gestes répétitifs il faut bien se dire qu'ils ne doivent pas être envahissants, c'est-à-dire qu'il faut éviter que l'élève fasse ça à longueur de journée, mais il faut aussi lui laisser certains moments où il peut les effectuer. Parce que ça va lui permettre aussi de s'auto-réguler, hein, et, et du coup, pour certains, ça a un effet euh, relativement apaisant. Alors, euh, l'idée c'est que, on va essayer de voir à quel moment ils peuvent le faire, dans quel lieu. Je pense par exemple, bah, la cour de récréation pour certains élèves, bah, s'ils veulent faire du flapping, ce sera le moment. Mais pendant le cours de maths, voilà, on va essayer de le différer pour que ce soit dans la cour de récréation. Ces gestes qui vont souvent être de l'autostimulation hein, vont être importants pour certains élèves pour pouvoir par exemple gérer certains moments. Alors ça peut être la stimulation pendant parce qu'ils s'ennuient, mais ça peut être aussi face à une émotion, face à quelque chose qu'ils n'arrivent pas à gérer. Ça peut être aidant pour eux aussi de, de réaliser ces, ces gestes-là. Donc on laisse faire à condition que ce ne soit pas euh, trop envahissant et surtout que ce soit des gestes adaptés. Je pense qu'il y a certains, certaines stéréotypies, certaines stimulations, par exemple, je pense à certains enfants qui s'appuient sur, sur l'œil, bien évidemment qu'on va essayer d'empêcher ce genre de gestes répétitifs. Les élèves avec autisme peuvent aussi avoir des difficultés dans l'accès à tout ce qui va être un petit peu symbolique, abstrait, et notamment je pense au jeu de faire-semblant, euh, souvent on va voir que les enfants vont utiliser les, les jeux, par exemple, de manière inhabituelle. Je pourrais vous donner l'exemple d'un petit à qui on va donner des petites voitures. Un enfant va tout de suite, avec la petite voiture, imaginer un circuit, je ne sais pas, il part en vacances, il va faire des courses, etc. Il, va, il peut se raconter des histoires. Un élève avec autisme à qui on donne des petites voitures peut, par exemple, passer son temps à ouvrir, fermer la portière ou faire tourner la roue. Euh, de la même manière, il peut aligner toutes les petites voitures. Hein. Donc il va avoir une, manipule, une utilisation, en tout cas, euh, de l'objet différente, Et il ne sera pas dans le jeu, dans le faire-semblant. Hein. Pour lui, peut-être que cette petite voiture, finalement, ça n'a rien à voir avec une voiture, c'est un objet, mais ce n'est pas une voiture. Euh, C'est pour ça que, par exemple, certains enfants ne euh, vont pas accéder à tous les jeux de faire semblant. Je ne sais pas, jouer euh, à la dînette, jouer au papa à la maman, jouer à la marchande. Pour eux, ça va être beaucoup trop abstrait de faire semblant. Euh, je fais une aparté sur la pédagogie Montessori. Dans les classes Montessori, il euh, n'y a pas de, de dinette. Hein. On ne dit pas, on fait semblant de découper des légumes. Quand on veut découper des légumes, ben, on, on découpe des vrais légumes. Voilà. Donc peut-être que pour certains élèves avec autisme, c'est intéressant aussi parfois d'utiliser du concret, beaucoup plus que du symbole. De la même manière aussi, il euh, faut être vigilant de ne pas aller trop vite dans cet euh, accès à la symbolisation. Là aussi, je vais un petit peu m'appuyer sur la, la pédagogie Montessori parce il y a tout un travail qui est fait à partir du, du sensoriel pour aller progressivement du concret vers l'abstrait. On va se dire que ça, par exemple, on veut représenter ça, hein. d'emblée, on va dessiner ça sur une feuille et dire à l'élève, bah, tu vois, ça et ça, c'est la même chose. Donc là, on est sur quelque chose qui est un objet concret, là, on est sur un symbole qui est relativement abstrait. Eh bien, si on, on passe par la pédagogie Montessori, on va déjà passer par tout un aspect sensoriel qui est s'approprier sensoriellement la forme de l'objet. Hein. Et puis, on passera par des étapes. C'est-à-dire qu'on va positionner l'objet sur celui-là, hein, s'assurer effectivement qu'on est sur la même forme. Et puis, on passera par des étapes de plus en plus pour aboutir au final à la représentation symbolique. Alors c'est vrai que c'est important de ne pas aller trop vite parfois et du coup de faire en sorte que l'élève puisse, j'allais dire, progressivement passer du concret à l'abstrait. De la même manière, euh, euh, la question de la généralisation des concepts. Euh, certaines personnes avec autisme vont vraiment avoir du mal. Là vous voyez une pomme. Hein, euh, bah, une pomme rouge, c'est pas la même chose qu'une pomme verte. Une pomme. Euh... Entière, pas la même chose qu'une pomme coupée en morceaux ou coupée en deux. Euh, la compote de pommes, ça ne ressemble pas du tout à une pomme. Le jus de pomme, pareil, etc. Donc du coup, il va falloir relativement varier les présentations pour amener à l'élève euh, tout un tas de concepts. Hein. Je pense qu'on avait évoqué la marguerite de catégorisation. Euh, là aussi, c'est un outil qui peut être tout à fait utilisé avec les personnes avec autisme. Alors, je reviens sur cette généralisation des concepts avec un, un exemple. Hein. Euh, une petite fille par exemple, propre à la maison, euh, refuse d'aller aux toilettes euh, à l'école. Les parents et l'enseignant ne comprennent pas et au final, après euh, beaucoup de, de recherches, euh, on finit par trouver que euh, à la maison, quand elle va sur les toilettes, il ben, y a un réhausseur euh, rouge, on va dire. À l'école, il euh, n'y a pas de réhausseur rouge. Si on transfère le réhausseur, pour la petite fille, ça redevient la même chose et elle peut aller sur les toilettes. Donc vous voyez que des fois, cette question aussi de généralisation, euh, elle va être complexe et du coup, il faut aussi prendre en compte, quand on est à WSH, que, ben bah oui, dans un certain lieu, avec certains objets, avec certaines personnes, un enfant peut avoir des compétences, des capacités qu'il ne pourra pas reproduire avec une autre personne ou dans un autre lieu. Donc c'est important aussi cette question d'apprendre, de, de communiquer, Hein, entre les parents, les professionnels, euh, l'équipe pédagogique, pour pouvoir voir quelles sont finalement les compétences de l'élève et comment les généraliser, les transférer dans les différents lieux et avec les différentes personnes. Enfin, cette question aussi, elle va être problématique dans l'accès à la littérature. Euh, souvent, euh, alors notamment dans la, pour la question de l'apprentissage de la lecture, les, les élèves peuvent relativement apprendre, j'allais dire, pas facilement, mais en tout cas, euh, peuvent montrer un intérêt dans le décodage, c'est-à-dire euh, la, gest... enfin, la manipulation des lettres, le décodage. Ils vont être capables de déchiffrer, mais ne seront pas en capacité de comprendre ce qu'ils lisent, pour un certain nombre. Alors attention, euh, bien évidemment, euh, des élèves avec de bonnes compétences vont tout à fait acquérir la, la lecture. Par contre, ce qui va être compliqué, effectivement, c'est tout l'implicite de la littérature. Hein. Euh, comprendre, faire des hypothèses quand on lit un texte par exemple, à un moment donné on a, je sais pas, euh, le petit chaperon rouge dit et puis plus loin c'est elle dit". Donc ça veut dire qu'il faut faire le lien entre le, le petit chaperon rouge, c'est la même chose que elle. Donc vous voyez, il y a tout un tas aussi de, de travail qui va être fait autour de cette littérature. Mais en tout cas, euh, j'allais dire ce qui est complexe déjà, c'est déjà chez le tout petit, Hein, euh, le moment du regroupement on va raconter des histoires, euh, pour certains élèves, ça peut être un moment pour eux qui va être relativement complexe. Alors déjà, on va essayer d'identifier les livres qu'ils aiment bien, quitte à les répéter beaucoup hein, pour s'appuyer sur ce livre-là et du coup leur donner, euh, en tout cas les motiver pour qu'ils accèdent à cette littérature. Mais ça va être aussi euh, parfois d'utiliser d'autres outils, euh, par exemple on va utiliser des images pour séquencer l'histoire, essayer d'expliquer de, l'élève à partir de supports visuels pour qu'il puisse comprendre l'histoire qu'on est en train de lire. De la même manière, on va utiliser des schémas, des cartes mentales. Et puis avec les petits, on peut même utiliser des marionnettes, des figurines, hein, et en réadaptant le vocabulaire. Euh, certains élèves de collège, par exemple, en littérature, des élèves avec autisme, euh, on va utiliser beaucoup le schéma. Hein. Je pense notamment, par exemple... Au programme, il y a l'Odyssée au collège. Eh bien, on va leur représenter de manière symbolique les différentes euh, séquences qui vont être en lien avec ce, ce livre. On, on peut aussi utiliser beaucoup les cartes heuristiques ou cartes mentales. Euh, le personnage, qu'est-ce qu'il fait, où, quand, comment, etc. Donc, il va falloir aborder la littérature euh, d'une façon beaucoup plus, euh, j'allais dire concrète euh, pour pouvoir permettre à l'élève d'y accéder.